Donc j'ai reçu tout ça aujourd'hui. C'est une commande que j'ai fait par Facebook. Donc au départ, je pensais qu'il allait m'arnaquer, ben non, en fait il il m'a pas arnaqué. Donc on va commencer par Sky Striker Shizuku x 3. Sky Striker Kagari x 3. Shark Cannon, Sky Striker Meka x3, Sky Tracker Windows Armor x3, Sky Tracker mega Module Multi Role x1, Sky Tracker Mobilize Engage 1 Sky Tracker Linkage x 3 et le rond sur, On va faire, on va continuer. Sky Tracker S Ayaté x 3 Sky Tracker Ace Zigger x 2 Stra Sky Tracker Ace Ray x3 et surgical Striker Am x1. Donc, ça, c'est des cartes que je garde parce que je vais me faire le deck Sky Tracker. Enfin, de deck si vous Voilà. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire.